Bonjour, si toi aussi t'en as trop marre de toutes ces informations alarmantes sur euh, la santé, sur euh, toutes ces nanoparticules, ces OGM, ces histoires d'allergènes ou... Euh tout ce qui est aluminium ou perturbateur tu entends des choses comme ça dans, dans tous les sens t'en perds ton latin en fait tu sais même plus quoi manger, quoi mettre sur ta peau quoi offrir comme cadeau à tes amis euh, parce qu'ils ont un enfant et voilà tu veux pas non plus leur mettre des choses qui puissent dégager des nanoparticules enfin bref tu... Euh, tu es dans le flou complet au final t'écoutes même plus et puis euh, finalement si c'était vraiment un danger eh ben, j'imagine qu'il n'y aurait peut-être pas 60 millions de personnes en France euh, en bonne santé, euh, qu'on serait tous à, à 20 ans euh, cancéreux et limite morts. Si tu as tout ça dans la tête, euh, franchement je te rejoins parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore. Euh, J'avais vraiment cette. Enfin, J'étais vraiment dans le brouillard complet. Et comme tu sais bien, euh, moi je suis plus engagée pour la planète. J'avais un peu de mal à comprendre tous ces débats sur, euh, sur la santé, en quoi c'était. Prioritaire, puisque finalement la priorité c'est la planète et puis nous euh, bah, on verra si la planète survit, on s'occupera de nous. Donc voilà la situation, c'est vrai que moi aussi j'avais un petit peu de mal à euh, adhérer à ce sujet de la santé jusqu'au jour où j'ai rencontré Clémence et Evangeline, et d'ailleurs c'est les pépites du jour, cap sur les pépites, je vous présente Evangeline. Comme je vous disais, la pépite du jour, c'est Evangéline, qui représente Evangéline, Clémence et Oxane, qui ont créé un livre qui s'appelle « Ma santé, ma planète, mon budget ». Ce livre qui, qui m'a fait voir le sujet de la santé différemment parce qu'elles ont traité scientifiquement et techniquement tout ce qui est question de la santé pour nous déchiffrer vraiment tout ce jargon en des fiches pratiques super claires qui nous rassure finalement, plutôt que de nous faire peur, qui nous rassure vraiment sur euh, l'intégralité de ces sujets en nous proposant des alternatives concrètes pour faire autrement, mais facilement sans, sans nous, nous enterrer dans des caves préhistoriques. Euh, je ne pense pas que vous habitiez euh, dans des caves préhistoriques et pourtant euh, vous faites attention à votre santé, c'est ça Oui, oui. Ouais. <rire> Donc euh, moi non plus, depuis que je l'ai lu, je suis vraiment, je suis vraiment beaucoup de choses qu'elles ont écrites et pour autant je garde mon confort quotidien. Donc voilà, 28 fiches pratiques qui vont vous clarifier ce sujet euh, plutôt que de vous mettre dans le, dans le brouillard complet euh, des médias, ça va vous clarifier le sujet, vous rassurer sur les bonnes techniques à, à avoir. Donc euh, globalement, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle traite tous les sujets, donc que ce soit les problématiques par rapport à nous, nos enfants, par rapport à l'environnement, et elle nous donne des solutions, comme je vous ai dit, des solutions euh, vraiment pratiques et euh, des alternatives concrètes qui sont simples à mettre en place et qui nous rassurent. Et en troisième point, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle s'appuie sur des sources scientifiques. Toutes leurs informations sont... Issu de, de sources scientifiques, c'est pas du blabla, moi je pense que euh, ce serait bien que parce que j'ai vécu ça moi personnellement, non non, c'est scientifiquement prouvé. Voilà, donc si vous voulez mettre fin à ce brouillard médiatique, je vous conseille de lire ce livre, de l'acheter. Et donc c'est pourquoi nous allons prendre le temps d'écouter Evangeline aujourd'hui, qui va nous en dire plus sur euh, ce livre et l'entreprise qu'ils ont créé. Et donc du coup, euh, comme je le disais en introduction, moi, pour moi la santé, on sait bien, mais vraiment la planète, euh, c'est quand même plus urgent, c'est... Enfin, il, y a, il y a plus d'urgence à, à traiter le problème de la planète et de l'environnement que passer trop de temps à s'occuper de nous finalement. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses Pourquoi vous, avez sujet, vous êtes attaché vraiment à la santé avant mm -hmm. l'environnement Alors effectivement, il y a une urgence euh, au niveau de la planète et donc, euh, notamment avec le, la question du réchauffement climatique et ce réchauffement climatique, il se trouve qu'il est fortement lié aux activités euh, humaines donc... Euh, quand on dit ça, ça veut aussi dire à tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on produit comme objet que l'on utilise dans notre quotidien. Et en fait, ça m'est paru très très vite évident le lien avec la santé puisque ce que l'on produit et ce qu'on peut émettre dans l'environnement, c'est-à-dire dans l'eau, dans les sols ou dans l'air, par des cycles de la nature, les cycles biologiques, ça va forcément... Euh, être un jour ou un autre en contact avec euh, le corps humain, soit par ce qu'on respire, ce qu'on boit, enfin l'eau du robinet par exemple, ou euh, certaines molécules sont très persistantes dans les sols, donc on, on va en fait on va, on va les garder en contact avec nous. Et donc c'est pour affiché, ça ouais. qu'il y a un lien. Il y a un deuxième aspect, c'est que déjà le domaine de santé environnementale, il concerne vraiment tout le domaine des facteurs environnementaux qui ont un impact sur la santé humaine. Pour le mettre en évidence, des premiers chercheurs, biologistes, etc. ont d'abord remarqué les effets sur les poissons, les oiseaux. Donc souvent, on a des indices qu'il peut y avoir un impact de polluants environnementaux sur la santé humaine parce qu'on remarque des premiers effets sur les animaux, et le vivant, et effectivement on fait encore partie de vivant malgré le fait qu'on paraisse détaché, en fait beaucoup détaché de la nature, etc. Mais ce n'est pas totalement vrai puisque on aura toujours besoin de boire du l'eau et cette eau, il faut qu'elle soit aussi bien disponible en quantité qu'en qualité, donc aujourd'hui la qualité de l'eau, ça va être aussi, une, et ça l'est déjà une thématique, un enjeu très très fort pour l'environnement mmh. et pour euh, la santé humaine. D'ailleurs, euh, quand tu dis qu'on est détaché de la nature, fin, fin, ça peut peut-être paraître étrange, mais euh, la réalité c'est quand même que nous sommes la nature. L'être humain est un élément de la nature, mmh. même si euh, on en est très détaché aujourd'hui, il faut se rappeler juste les bases de, de la planète. Hein. Nous sommes juste la nature, Nous sommes, on n'est pas différent de la nature, c'est pas autrui ou c'est pas quelque chose d'autre la nature. Donc ça c'était juste mon petit point de vue là-dessus, mais par contre ce que je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai invité sur ma chaîne aujourd'hui, parce que pour moi c'est clair qu'en lisant votre livre j'ai réalisé que en fait, en agissant sur notre santé, euh, en faisant attention à tout ce qui nous entoure et tout ce qui est mauvais pour notre santé, mauvais pour la santé de nos enfants ou mauvais pour euh, pour les fœtus, euh, en fait, ça participe vraiment à protéger notre planète. Et donc, quelque part, c'est vraiment super lié. Et en fait, souvent, euh, je ne voyais pas trop le rapport entre toutes ces études euh, qui nous disaient, euh, voilà, ça c'est possiblement un élément euh, qui génère les cancers, ça c'est possiblement un élément qui... Euh... Ça se fait qu'il y a tellement de choses qui sont possiblement et, euh, et qu'on n'est pas vraiment... Euh, enfin, je veux dire, si ça génère le cancer, je veux une preuve. Enfin, Qu'est-ce qui génère le cancer Et en fait, en lisant ce, ce livre, je me suis rendu compte que c'est un tout. En fait, c'est pas juste ça, juste ça, juste ça. On vit dans une société que nous avons créée, que nous avons développée à partir, évidemment, de beaucoup de de produits qu'on a créés donc on a produit qu'on a créé chimiquement hein. on a on a transformé énormément de choses et aujourd'hui ça nous entoure et le livre nous permet vraiment déjà de réaliser que c'est un ensemble et que réaliser que finalement c'est assez simple de faire un effort pour protéger notre planète tout en nous protégeant nous avec des techniques enfin juste simples il nous explique le livre nous permet vraiment d'avoir une vision euh, euh, sur comment faire les bons choix pour nous protéger nous et protéger la planète. Mmh. Donc euh, vraiment c'est vraiment hyper lié. Aujourd'hui clairement on voit que euh, plus le, les consommateurs euh, euh, montrent des besoins de consommer des produits propres, ou, propres euh, au niveau de l'environnement ou simples pour la santé, en fait ça influence réellement les, les constructeurs, les fabricants. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les lignes bougent depuis plusieurs années même. On a de plus en plus de, de start-up ou de, de personnes qui, qui fabriquent des produits très très intéressants. Euh, ils sont éco-conçus. Et donc, ça, ça existe. Donc, c'est une manière intéressante de dépenser son argent. Et pour tout ce qui euh, concerne les grandes firmes, elles aussi, euh, ben, soit par la contrainte réglementaire, soit parce qu'elles voient qu'il y a finalement un marché à. à à investir, elles changent leur formulation, effectivement. Et ensuite, euh, sur euh, l'intérêt de ce livre, c'est qu'effectivement, ça accompagne les personnes à titre individuel. Euh, où souvent euh, bah, au sein d'une famille il y a une personne qui va s'y intéresser mais après à force d'en parler il ouais. y a d'autres personnes qui vont aussi s'y intéresser et le fait de changer sa manière euh, de consommer ça a réellement un impact sur ce qui est émis après dans, dans l'environnement effectivement le livre s'intitule Ma santé, ma planète, mon budget et donc la, la plus-value qu'on a aussi souhaité oui, apporter c'était euh, comment euh, changer comment être plus éco-responsable mais euh, en en, en ne dépensant pas forcément plus, voilà, parce que et souvent, c'est le message. Aussi, euh, tout ce qui est euh, soit santé, soit environnement, a des surcoûts. Mm -hmm. Et là, on voit à travers euh, les fiches pratiques, à chaque fois, il y a question du budget, et on voit que c'est pas forcément euh, plus cher, et au contraire, souvent, on fait des économies. Voilà, c'est euh, le message effectivement euh, qui voilà. souhaite être apporté par le livre également. C'est possible de faire mieux et sans euh, dépenser euh, beaucoup d'argent. Voilà. Maintenant, euh, à Evangeline, est-ce que tu peux te présenter et me présenter euh, comment ça vous est venu de créer cette entreprise Parce que finalement, vous êtes assez jeune et euh, voilà, vous êtes passé à l'action de créer cette entreprise. D'accord. Alors, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, donc, euh, je suis Evangeline. Euh, Moi, Je suis euh, cofondatrice d'un cabinet de conseil en santé environnementale, cofondatrice avec Clémence, euh, ma collègue. Et donc, euh, nous avons créé cette activité en 2014 et euh, ben, on est basé à, à Strasbourg. Et donc, ce qu'on fait euh, le, dans notre métier, c'est surtout de proposer des ateliers thématiques à du grand public ou aussi à du, des professionnels de la petite enfance, des professionnels de santé sur ben, toutes les problématiques de santé environnementale. Euh, ça peut être ben, sur le, la problématique des produits ménagers, euh, des produits d'hygiène euh, corporelle, la qualité de l'air intérieur, euh, etc., etc. Mon parcours, c'est que je suis euh, biologiste de formation. C'est dans ce domaine que j'ai fait mes études. Et donc, euh, ben, j'ai eu l'occasion, euh, euh, déjà lors de mes études, de prendre conscience euh, ben, des problèmes de toxicité euh, de certaines molécules, des problèmes de toxicité sur l'environnement aussi sur la santé et euh, j'avais eu déjà conscience que ce qui se retrouve dans l'environnement peut aussi atteindre, atteindre l'homme. Après mon parcours dans le milieu de la biologie, je suis arrivée en 2012 à Strasbourg pour faire une formation professionnelle qui s'appelle Eco-Conseil et donc là clairement c'était parce que je m'intéressais au développement durable et donc cette formation m'a permis de, à être compétente dans tout ce qui est gestion de projet en développement durable. Et, Et en fait, du coup, ta, ta formation initiale ne te suffisait pas Tu avais envie d'autre chose Ma formation initiale était euh, très scientifique, donc euh, elle m'a rendue apte à, à avoir une bonne lecture des articles scientifiques ou en tout cas des données scientifiques. Ouais. Euh, aussi des données, euh, déjà aussi un petit peu des données réglementaires euh, dans le milieu de l'environnement. Euh, après, je n'étais pas forcément formée pour faire de la gestion de projet. Néanmoins, euh, comme j'ai euh, fait quelques expériences dans le milieu associatif étudiant ou euh, euh, dans la junior entreprise de l'école dans laquelle j'étais, mmh. euh, j'ai quand même euh, déjà là euh, commencé à... À apprendre en fait ouais. euh, beaucoup de choses sur la manière de créer un projet, de le gérer, sans toutefois l'avoir fait dans ma vie professionnelle euh, avant d'entrer à Éco-Conseil. Et tu me disais aussi que c'était toutes ces, toutes ces petites activités, enfin des stages, ton investissement dans les associations, dans cette union entreprise, ça t'a permis aussi de, de sortir un petit peu de ta coquille. Oui, euh, d'une part ben, de franchir, euh, je ne sais pas si c'est le cas pour certains, mais le pas de la timidité, euh, de euh, voir comment on travaille en, en équipe, en, en collectif et euh, ben comment, à partir d'une idée qui peut paraître idéaliste, on peut euh, ben quand même mettre en œuvre des choses concrètes. Et, et oser aussi, tu disais que c'était important ouais. d'oser, de, oui. de passer à l'action. De... Oui, les moments dans ma vie où j'ai osé, ce sont probablement les moments où j'ai ressenti que j'avais euh, la bonne interlocutrice ou le bon interlocuteur en face de moi, le bon collectif ou que c'était le bon moment, je le ressentais. Et euh, effectivement, euh, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vécu les choses, il faut toujours un petit moment euh, se lancer. et fait un petit peu violence pour passer à l'action Voilà, un petit peu. Et après ben de rassembler quand même ben, les éléments qui, qui nous font dire que ben c'est très c'est très concret c'est rationnel on peut on peut faire ceci donc on peut créer une entreprise une activité en tout cas en, en santé environnementale c'est faisable voilà. alors pour la petite histoire c'est en 2012 et durant cette formation à strasbourg que j'ai rencontré ma collègue actuelle donc clémence et, qui est cofondatrice aussi de qui est tout à fait voilà qui est cofondatrice. de l'entreprise voilà la vie en vert et euh, donc au sortir de nos études ben, Clémence avait pu mener un projet euh, d'accompagnement de crèches euh, mmh. sur euh, leur démarche éco-responsable euh, éco donc elle avait déjà pu voir qu'il y avait un réel besoin en fait de, de conseils dans ce domaine. Donc euh... lors de votre formation finalement vous avez découvert des besoins mmh. Et là, vous vous êtes dit Qui... « Action, Action. ». <rire> il y a un besoin, il n'y a pas de solution sur le territoire où on était. Donc, euh, pourquoi pas créer euh, l'activité voilà. Et pour cela, ben, on, a, euh, on a réfléchi à quoi proposer, euh, comme quel statut d'entreprise choisir. Et on a démarré en septembre 2014. Donc vous avez réussi à allier ce projet qui était un peu un rêve avec la réalité où ça pourrait rapporter quand même de l'argent et faire un réel métier Oui, euh, c'est est ça. C'est-à-dire que ce qu'on ce ce qu a tout de suite perçu, c'est qu'il y avait besoin d'intervention en présentiel, Donc, ouais. par exemple dans les crèches ou alors d'ateliers toujours en présentiel ben, avec ouais. du grand public. On a aussi euh, très vite euh, compris qu'il y avait besoin d'être présente euh, sur Internet, euh, voilà. Et donc ça, on essaye de plus en plus euh, de proposer euh, du contenu, en tout cas d'être euh, présente aussi sur Internet. Et on a aussi euh, compris euh, donc euh, qu'il y avait aussi besoin euh, d'outils euh, avec les d'outils que les personnes pourraient euh, tout simplement euh, ben, se fournir, soit durant les ateliers, soit, euh, soit par Internet. Un support, quoi. Voilà, un support. Un support. Et d'où euh, ben, la création euh, ben, du livre dont on parle, qui était euh, aussi un projet de, de longue date pour Clémence. Et puis, euh, ben, moi, dès lors que j'ai vu que dans notre métier, euh, en fait, il y a, y a beaucoup de gens qui ont besoin aussi de support écrit, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qu'on qu ne, ne voit pas en atelier, mais qui sont sont tout à fait autonomes dans leur recherche sur internet, ouais. ben, que ça pouvait quand même être utile, un outil qui, qui compile beaucoup d'infos, puisque sur internet on va passer beaucoup de temps à trouver des infos sur tel site internet spécifique ou lire tel livre. Il vérifier euh, à chaque fois les informations. Il faut vérifier. Et donc finalement, euh, dans ce livre, on peut retrouver des données qui ben, viennent déjà de cette démarche d'aller rassembler beaucoup d'informations, ouais, voilà. donc euh, scientifiques. Euh, ou euh, réglementaire, que dit la loi. Et, euh, vous aussi... avez vraiment fait ce travail de, de travail que nous on peut faire sur internet euh, mettre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure à chercher une information, vous avez fait pour tous les sujets. Donc quelque part vous avez les réponses euh, à beaucoup de sujets euh, que ça nous évite de chercher en fait. Voilà. On, est, on espère et en tout cas les personnes qui ont pu le lire à présent, euh, nous disent qu'effectivement euh, elles vont pas forcément le lire de bout en bout ouais. mais dès qu'elles auront une question dans leur ouais. vie quotidienne euh, ben elles vont s'y reporter parce que le livre il est organisé sous forme de 28 euh, fiches pratiques ouais, voilà dans les 28 au niveau des thèmes vraiment tous les thèmes sont abordés c'est ça qui est génial donc euh, il ya voilà il ya passe... organisé en chapitres donc euh, il y a par exemple s'orienter vers une alimentation de qualité puis consommer sain et responsable donc là on va parler euh, pour Quelques exemples de l'hygiène féminine, les couches, les textiles. Ensuite, il va y avoir tout un chapitre sur euh, l'amélioration de l'environnement intérieur, donc la qualité de l'air, les produits ménagers, les désodorisants. Enfin, ben, comment préserver l'environnement extérieur, donc, par exemple avec une fiche sur euh, le jardinage, euh, ou c un chapitre 5, ben, réduire et valoriser les déchets puisque là aussi, les déchets, dès lors qu'ils se retrouvent dans la nature, qu'ils sont brûlés, qu'ils se désagrègent, on va les retrouver à un moment donné dans notre assiette, par exemple. Et enfin, ben, économiser les ressources. Donc là, on parle des ressources en eau et de l'électricité. Donc ça veut dire que si... Euh on a un chez soi, ben on peut quasiment on peut trouver des astuces pour tous les aspects du quotidien. J'ajouterais qu'il y a beaucoup d'informations pour les femmes enceintes et pour les bébés, parce qu'il qu'est-ce qui est bien pas bien par rapport au bébé, que ce soit par rapport à l'alimentation, et au lieu de vous embrouiller, de plus savoir quoi faire, franchement c'est très clair et ça vous donne des réponses claires sur quel est le comportement idéal, et c'est pas compliqué à, à faire au quotidien en fait, c'est rassurant, ça ne fait pas peur en fait. c'est rassurant. Et euh, les... pourquoi, pourquoi autant d'infos sur les bébés, les femmes enceintes C'est parce qu'effectivement, un fœtus euh, ou les jeunes enfants font partie des, des personnes les plus vulnérables à certains types euh, de polluants. Euh, par exemple, les perturbateurs endocriniens. Donc, ils sont des molécules qui ont malheureusement la propriété de perturber les systèmes euh, hormonaux. Et ces systèmes hormonaux ben, ne sont pas euh, euh, matures au, au niveau du fœtus. Et il va falloir. Euh, plusieurs années pour que euh, ces systèmes hormonaux soient stabilisés. Ok, euh, bah du coup on va passer à l'étape euh, suivante, euh, ce livre, euh, comment vous est venue l'idée de ce livre Et en deuxième temps, peut-être expliquer euh, ben, aux personnes qui vont voir la vidéo quelles sont les étapes pour, euh, pour créer un livre en fait, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens parmi vous qui avaient plein d'idées, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'écrire avant de sortir vraiment de leur coquille, et voilà donc c'est une solution aussi pour passer à l'action d'écrire. Donc j'aimerais bien ouais, que tu nous en dises plus sur euh, l'édition. L'édition, alors euh, ce qui a permis de passer à l'acte par rapport à l'écriture, donc euh, déjà, c'était le fait qu'il y ait le constat qu'il y avait ce besoin. Et sinon, il y a aussi un contexte qu'on a repéré, puisque on était très prise par euh, l'activité entrepreneuriale, qui demande déjà beaucoup de temps. Donc c'était difficile au départ de décider comme ça, euh, de dédier du temps euh, à un tel projet. Mais euh, en 2016, on a eu euh, la chance que se tienne un événement qui s'appelle « Conférence régionale sur la santé et l'autonomie ». Donc c'était en Alsace. À Strasbourg. Et cet événement, qui se tenait sur une journée, euh, proposait un concours dont le thème était la qualité de l'air, la qualité de l'air intérieur. À ce moment-là, j'ai proposé effectivement à Clémence qu'on propose un projet euh, qui pouvait s'appuyer sur ce rêve et cette idée d'écrire un livre sous forme de fiche pratique. Et puis euh, un livre allié à un, un jeu, en fait, euh, donc, qui est l'actuelle boîte à idées sur la qualité de l'air intérieur qu'on retrouve, qu retrouve sur si vous voulez, euh, le site internet, oh voilà. Et euh, donc le, le projet, c'était effectivement cette idée de kit bonne atmosphère. Et donc on a on a tenu un stand et présenté un poster. Et ce jour-là, le projet a obtenu marrant. le prix du public. Et donc euh, nous étions très contentes parce que du coup, il y avait une sorte de, de validation de principe de, de gens qui avaient pu juste voir l'idée. Euh, et en plus de ça, le, le prix était une vidéo euh, offerte par un studio créatif. Et donc à ce moment-là, on s'est dit que la vidéo pourrait servir soit pour euh, notre activité entrepreneuriale, présenter l'entreprise, ou encore mieux, faire une vidéo pour le jour où on voudrait financer ce projet euh, de, de, guide, de guide pratique euh, allié à cette boîte à idées. Et en plus de ça, ce jour-là, le projet a été vu par euh, ben, une personne travaillant euh, dans, à la mutualité euh, française, Alsace. Ça nous a permis de financer euh, donc, une idée que nous avions eue, c'était de, de co-concevoir le livre avec euh, du public, en fait, pour vraiment que le livre colle avec des questions que se posent les personnes. Et donc, on a pu voilà, ben, recevoir les sous pour ces ateliers. On avait gagné cette vidéo. Tout ça, mis bout à bout, a fait que ben, on, euh, on a dû définir des, des délais pour euh, se lancer dans la création du livre. En gros, en résumé, ils n'avaient pas vraiment le temps. Faire un livre, c'était plus un rêve. Après, il y a eu cette opportunité de faire un petit début de livre, un petit, un petit jeu. Donc, euh, ils, ont, ils ont saisi l'opportunité, ils ont gagné. Ensuite, ils ont été propulsés avec une nouvelle opportunité, avec la Mutuelle, de tester. Et donc, en gros, ce que je voudrais dire, c'est qu'en en fait, il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités. Quand on est entrepreneur, Dès, enfin, si vous avez peur de vous lancer, dès que vous allez euh, commencer à vous lancer, vous allez voir que vous allez avoir plein d'opportunités et il faut, faut foncer, c'est vraiment des choses qui vont qui vous vont permettre de vous booster si vous si vous avez peur de vous lancer, est-ce que vous dites oui, mon projet je sais pas, machin je pense que dès que vous passez à l'action euh, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir et ça va être impressionnant ouais. bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, <rire> c'est... Euh quelque chose de très essentiel ce que tu viens de dire c'est qu'une fois qu'on fait un premier pas d'autres d'autres portes s'ouvrent c'est assez automatique en fait c'est pas en fait, c'est presque hyper euh, rationnel. C'est-à-dire que ouais, dès lors que, que, que vous osez, ben, d'autres choses euh, se, se mettent en place. Ce qui nous a beaucoup euh, aidé aussi à le mettre en œuvre concrètement, euh, c'est le euh, travail avec euh, Oxane euh, Maury Biron. Donc en fait, euh, elle est euh, d'une part euh, illustratrice graphiste en freelance d'autre part, elle est très, très euh, intéressée par euh, la santé, l'environnement. Et donc, c'était. Euh, évident qu'on lui demande d'illustrer euh, le livre. Que, donc voilà, sur la réalisation, euh, effectivement, Clément s'est plongé dans l'écriture et Oxane euh, dans l'illustration, euh, mais aussi tout ce qui est ce travail de mise en page et d'édition, en fait, qui est euh, très délicat. Sur la réalisation concrète, euh, effectivement, euh, ben, il faut réfléchir au, au contenu et au chapitre. Donc euh, les thèmes qui sont évoqués dans le livre font... Partie des thèmes de notre quotidien de conseillère en santé environnementale donc il euh, y a vraiment euh, un lien direct entre ce qui est évoqué dans le champ de la santé environnementale et ce qui est dans le livre. Ce qui a pu aider à prendre des décisions aussi, à ancrer les choses dans le temps, euh, c'est euh, ben, des ateliers de co-conception, c'est-à-dire des moments où on invitait des personnes pour leur dire voilà, on a réfléchi à ça en termes de contenu dans le livre, est-ce que euh, ça vous paraît cohérent, est-ce que ça répond à des questions et... En général, effectivement, euh, les... ce qui était proposé euh, correspondait à des vraies questions que se posaient les gens. Ce qui, nous a per... ce qui permet, comme ça, dans la création d'un livre, de se dire « ouais, ben, ça a du sens <rire> ». Euh... Donc en, en un, vous, ce que vous pensez, brainstorming un petit peu de ce que vous connaissez, comment vous voulez l'agencer. En deux, essayer de confronter avec le besoin, quelles sont les attentes des gens, voir euh, comment vous pouvez répondre au mieux euh, mm -hmm. à la demande. Et en trois, et En trois, ben, la rédaction. Donc là, c'est euh, un gros, gros travail, effectivement, dans, dans lequel s'est plongée euh, Clémence. Et du coup, en termes de temps de, de travail, euh, même si au départ, il euh, ben, y a des deadlines qui sont posées, euh, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc. Euh, Là-dessus, il euh, n'y a pas vraiment d'astuce. Donc en combien de temps à peu près vous avez écrit tout le contenu Donc là, euh, le livre a, a eu un an d'écriture, réécriture. Euh, écrire, trouver les sources et tout. Oui, c'est ça. Et aussi, euh, ben, ce qui est intéressant dans les fiches pratiques, c'est qu'elles sont structurées. Donc ça permet aussi de, dans le processus d'écriture, de choisir quelles informations sont mises. Donc, dans une fiche pratique, il y a une partie, ben, quel est le problème Puis une partie, quelles sont les alternatives qui existent Et puis enfin, une partie, faire par soi-même. Et à chaque fois, euh, vous avez aussi les sources auxquelles on se réfère, qui sont indiquées, qui peuvent être des sources euh, purement d'articles scientifiques. Des sites internet nationaux, européens, des références à des, des blogs ou encore à des livres et qui sont vraiment pertinents qui vont vraiment euh, de façon détaillée dans le sujet. Et étape finale, c'est l'édition et l'illustration qui bon. doit aussi être réfléchie pour faciliter la lecture, donner envie euh, au lecteur. Après, une fois que le livre il est sous forme numérique, quelles sont les étapes suivantes La grande étape, en tout cas par laquelle nous sommes passés, ouais. c'est de chercher un financement pour imprimer le livre. Et pour ça, ben, on a décidé de passer par un crowdfunding, donc sur la plateforme Ulule. Donc c'est du financement participatif Voilà où euh, tout le monde, euh, vous proposez à tout le monde de, de financer ou de participer à ce, ce projet. Et donc euh, chacun peut mettre entre 0 et je sais pas moi, 5 000 pas euros suivant ses envies et ses besoins. C'est ça. En l'occurrence, pour le livre, euh, nous avons décidé que le crowdfunding, on l'utiliserait en précommande. On avait besoin de 280 précommandes, euh, ce qui aurait permis d'imprimer euh, environ entre 300 300 et 500 livres, on a réussi à aller au-delà des 280 précommandes, donc il y en a eu 717, ce qui a permis euh, au final de rassembler finalement euh, l'argent nécessaire à l'impression de 1000 livres, d'accord euh, C'est-à-dire que bon, 700, 717 puis, voilà, a été commandé ouais. et puis on a réussi également à travers nos ateliers en fait, voilà. à vendre le reste des livres. Et bonne nouvelle, on a pu en réimprimer euh, ce mois de mai avec l'épargne euh... voilà, des livres vendus. Donc oui. le livre euh, commence à bien rencontrer, euh, en tout cas rencontre son public. Ouais, super. <rire> voilà. Ok, donc voilà pour euh, l'histoire du livre globalement. Donc mmh. vous vous faites surtout la promotion finalement à travers votre travail, et votre réseau euh... Oui, voilà. on a, maintenant on a un système de, de commandes en ligne sur le site internet lavieenvers.fr. Effectivement, il euh, y a le bouche-à-oreille qui fonctionne, il y a les ateliers euh, qu'on fait, on contacte ou parfois on est contacté par des petites librairies. Euh, Aujourd'hui, à Strasbourg, le livre est disponible à la librairie Kléber, donc c'était aussi euh, positif, parce que ça fait partie des librairies euh, qui sont connues. Et indépendantes. Voilà. Et puis, on profite aussi euh, ben, des invitations euh, de personnes comme toi pour pouvoir parler euh, ben, du livre euh, ouais. de, ou de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un plus et ça permet de, de parler de ce projet aux personnes qui s'y intéressent beaucoup. Super Bon bah ça c'était quand même une belle histoire. Donc en résumé, ce que j'en conclus c'est qu'en en fait qu'on agisse pour la santé, qu'on agisse pour l'environnement, on a euh, énormément de leviers, comme on a dit on peut agir chez soi juste en choisissant de, de trouver les bons produits, des produits euh, qui sont en accord avec euh, la préservation de la planète mais aussi en accord avec notre bonne santé mais on peut agir aussi en bah, créant une start-up, en créant une entreprise, en créant un livre, en ouvrant un blog, enfin voilà il y a plein de moyens d'action que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel et aussi au niveau associatif puisque euh, tu nous l'as rapidement dit que tu as été dans des associations et, euh, et on peut toujours agir dans les associations. Vous voyez mes autres vidéos qui parlent aussi de personnes qui agissent en association. Donc voilà ma pépite du jour, euh, double pépite avec euh, donc ce livre Ma santé, ma planète, mon budget. Donc ça c'est vraiment un super livre que je vous conseille, c'est vraiment une bible pour comprendre et être rassuré sur comment faire des choses simples pour, euh, pour préserver la nature mais aussi préserver sa santé et la santé de vos enfants et la deuxième pépite c'est vraiment euh, bah voilà, ces personnes qui entreprennent donc là on a Clémence, Évangeline et Oxane qui ont créé ce livre, qui ont aussi euh, donc, et Clémence et Evangeline qui ont l'entreprise, qui s'appelle La vie en verre donc je vous mettrai le lien aussi, n'hésitez pas à consulter si vous avez des besoins dans votre région ou si vous souhaitez aussi développer quelque chose comme ça, vous entretenir peut-être que, voilà, elles pourront vous aiguiller aussi euh, pour passer à l'action donc voilà, je voulais vous dire un grand bravo pour tout ce que vous avez fait pour l'instant, en 4 ans c'est quand même déjà un, un énorme euh, un énorme travail de fait. Voilà, n'hésitez pas à passer à l'action chez vous, dans votre quartier ou dans votre entreprise et téléchargez le guide qui vous expliquera pourquoi il faut agir maintenant, pourquoi la situation climatique est vraiment problématique aujourd'hui et qu'il faut agir maintenant chez vous, dans votre quartier ou dans, dans votre entreprise pour créer un monde meilleur avec nous car nous sommes aussi nous sommes là pour devenir des ambassadeurs environnement. Donc rejoignez-nous et créez ce super monde qui, qui va être super beau à l'avenir. Voilà, elle est cap sur les pépites.